Si vous regardez cette vidéo, il y a fort à parier que je ne la prends pas. Mais depuis le 26 avril 2021 et la release d'iOS 14.5, Facebook a vu sa capacité à traquer les événements au sein de son application pour les propriétaires d'iPhone largement amoindrie. Et le petit problème, c'est qu'en France, les propriétaires d'iPhone, ça représente près d'un quart des, du parc de mobinotes et au sein de ceux-ci, évidemment, les personnes disposant du plus fort pouvoir d'achat. Donc pour amortir un peu ce, ce choc il est vivement recommandé pour ceux n'ayant pas encore mis en place de déployer la pays de conversion facebook et de remonter euh, les événements de sa marque euh, en plus du pixel également avec la pays de conversion facebook car si l'on en croit cette étude de cas de facebook sur love you Molan, on constate un incrément des ventes de 17% et également un surplus des événements traqués après que cette organisation et procéder à cette implémentation. Autre avantage de cette implémentation, c'est qu'elle nous permet également de remonter des événements qui se déroulent hors de notre site et de notre pixel. On peut par exemple imaginer constituer une audience personnalisée de personnes qui cliqueraient sur un email précis. Autre exemple plus commun, on peut également euh, ben, constituer une audience à partir des gens qui répondent à un questionnaire en ligne. Et c'est quelque chose d'assez commun pour toutes les entreprises faisant de la digénération, notamment B2B, dans le cas de figure où on sait bien qualifié sans visiteur en prospect, de lui soumettre un questionnaire avec plusieurs questions pour s'assurer que celui-ci est suffisamment qualifié. C'est d'ailleurs dans ce cas de figure qu'on va se projeter, puisqu'on va se servir pour ça d'une intégration, dans notre exemple, d'événements symbolisés représenté par le remplissage d'un questionnaire sur typeform. Et pour se faire jouer à sûr, on ne va pas écrire une seule ligne de code, puisqu'on va s'appuyer sur un logiciel partenaire de Facebook, j'ai nommé Zapier. Alors Zapier, pour moi, c'est un logiciel incontournable un pour toutes les équipes marketing ou produits. Bon, je dis incontournable, mais c'est peut-être de moins en moins vrai, parce qu'on constate que la plupart des gros mastodontes, des gros logiciels, tendent à se zapieriser à leur... Tour en proposant des intégrations natives avec euh, les autres euh, gros logiciels. Je pense par exemple à HubSpot, à Typeform. Et donc euh, attention, vous appuyez attention. D'autant plus que vous tendez à hausser vos prix, euh, muscler votre produit. Ou vous allez au devant de larges déconvenus. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. En cette parenthèse est en fait basculant de l'autre côté de la caméra. Ok, donc on se retrouve sur l'espace de travail de Typeform. Bon, c'est Typeform dans cet exemple, mais ça aurait pu être un autre logiciel de formulaire en ligne. L'essentiel étant de bien envoyer les nouvelles actions qui nous intéressent sur, dans ce cas de figure, un spreadsheet. Et Typeform permet de connecter nativement sans logiciel à Google Sheet. Hein, il faut procéder de la sorte. Et on va donc créer une nouvelle feuille de calcul qu'on va appeler « test ». Dans ce cas de figure, on va bien valider le fait que l'on souhaite envoyer déjà ses premières lignes sur notre nouvelle feuille de calcul. Et donc à présent, désormais, lance on se connecte sur son drive et qu'on cherche « test ». Vous devrez trouver la feuille de calcul que l'on vient de créer ensemble avec les trois premières réponses déjà implémentées. Une fois cela réalisé, on peut à présent basculer sur le logiciel Zapier et choisir de créer un nouveau Zap, une nouvelle auto automatisation pour envoyer directement chaque nouvelle ligne qui s'inscrira dans cette feuille de calcul sur le serveur Facebook à travers l'API de conversion. Donc on va créer un nouveau Zap. Donc dans ce cas de figure, on va brancher Google Sheet et demander d'envoyer l'événement dès qu'une nouvelle ligne est inscrite. Là, on va rappeler notre compte Google. Continuer. Donc, concernant le Spreadsheet, euh, il s'agit du spreadsheet nommé « test ».« Worksheet », donc la feuille de calcul, on est sur cela. On a la possibilité ici de filtrer le déclencheur sur une certaine colonne. Euh, dans le cas de figure, par défaut, c'est sur l'ensemble des colonnes euh, qui, si elles venaient être modifiées, verraient l'information envoyée à Facebook. Est-ce que ce déclencheur fonctionne Petit test. Oui, hein, on vient de pousser une ligne et on voit que ben, on arrive à récupérer la donnée dessus. On va continuer. Lorsque la connexion entre Google Spreadsheet et Zapier est effectuée, on peut à présent remonter la donnée dans Facebook conversion. Alors, on va pousser ces données sur le serveur de Facebook. Dans notre cas de figure, il s'agit d'un événement, d'un lead qui est généré. On va choisir de connecter un nouveau compte. Dans ce cas de figure, je vais choisir... Euh, j'ai enseigné autre en tant que source d'action. Euh, si c'était le fait de remonter les appels entrants en tant que conversion, j'aurais pu choisir par exemple le call phone. Euh, concernant mon business manager, on va choisir le mien. Euh, le pixel, également le mien. Donc là, très important... Euh, l'horodatage de l'événement, hein, notamment si vous êtes sur des événements un peu plus bas dans le funnel, hein, par exemple des, de, de l'achat, euh, Facebook va pouvoir vous dédupliquer les événements pour éviter de les doublonner, euh, parce qu'il est conseillé par ailleurs de conserver la remontée de données aussi via le navigateur, hein, via le pixel. Donc, important de mettre un ID et de mettre un d'attache. Notez qu'il faut sûrement mettre euh, la donnée au format euh, UTC. Hein, euh, et donc, c'est ce que j'ai effectué ici. Donc ça, ça correspond à une date précise avec l'heure et la minute et la seconde effectuée. Donc je l'ai paramétré directement depuis le Typeform. Euh, autrement, euh, pensez à, à faire cet exercice. L'ID, dans mon cas de figure, je vais choisir celui-ci. Il faut évidemment que ce soit un ID unique. Donc là, vous pouvez renseigner, si vous voulez, l'URL dans laquelle se produit cet événement. Euh, en tant que test, je vais juste mettre cette... Alors, il y a je en ai aucune, mais je vais peut-être mettre celle-ci. Et voilà, donc moi, c'est simplement en guise de test, mais pensez que là, c'est important à ce niveau-là d'essayer de faire matcher le plus d'informations personnelles euh, renseignées parce que ça va augmenter euh, les chances pour Facebook de faire ses correspondances. Hein si vous avez l'adresse email, le numéro de téléphone... Vous aurez à un peu près d'expérience, 66% de matchage. Et évidemment, c'est un peu plus grand lorsqu'on est en B2C, puisqu'on a tendance à avoir euh, euh, l'email et le numéro de téléphone qui correspond à celui de notre compte Facebook. A l'inverse, hein, en B2B, on a davantage un email de professionnel qui correspond rarement à celui que l'on adopte sur Facebook. Voilà, donc là, c'est vraiment en guise d'exemple, mais essayez de remplir tout ce que vous pouvez parce que ça donne autant de chances de Facebook de pouvoir faire correspondre ce profil avec un profil Facebook et donc euh, de rendre plus robuste la donnée remontée. On va s'arrêter là dans mon cas de figure. Hein. Le but, c'est simplement de vous montrer comment cela s'effectue. Et à présent, je me retrouve en face d'un message d'erreur car le test n'a pas pu s'exécuter correctement puisque je n'avais pas encore connecté mon gestionnaire de publicité Facebook de ce camp précis de test à au partenaire Zapier et c'est ce qu'on va faire ensemble à présent. Donc on se rend sur mon gestionnaire de publicité hein, et on va sur source de données, gestionnaire d'événements et vous devrez arriver sur cette interface. On va se rendre sur paramètres. Et on va choisir d'aller configurer via une intégration de partenaire cette API de conversion. Et donc, dans ce cas-là, on va bien sûr choisir Zapier. Vous pouvez terminer. important de bien tester pour s'assurer que la donnée est bien remontée. Et c'est ce qu'on constate ici. Et donc là, ensuite, on peut bien valider... Notre nouveau zap qui va nous remonter la data sur Facebook. Et une fois que vous aurez commencé à collecter la donnée, vous pourrez retrouver ces événements au sein de votre session d'événements. Source des données. Et dans ce cas de figure, vous pouvez voir qu'on était dans une inscription terminée ici. Et on fait matcher à peu près 61% de nos prospects ayant complété notre formulaire avec leur propre profil Facebook. Bon, voilà, nous venons de voir ensemble comment envoyer des informations au serveur de Facebook en passant par son API de conversion. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, faites-le moi savoir. C'est le seul moyen que j'ai à présent pour m'encourager de créer d'autres contenus de ce type sur cette thématique. Euh, donc je vous remercie par avance de me faire signe si cela vous a plu, hein, vous connaissez la chanson, un like, un abonnement, un commentaire, et les trois à la fois, c'est encore mieux. Je souhaite à tous une très bonne fin de journée ou soirée, et à très vite, au revoir.